Le 26 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, l'artillerie du groupe de forces occidentales a infligé des dégâts de feu aux accumulations de main dœuvre des 14e et 92e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Sankovka, Timkovka, région de Kharkov et Novoslovskoye, République populaire de Luhansk. Plus de 20 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, une camionnette et un obusier des 20 ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, les unités des 25e et 95e brigades d'assaut aéroportées des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Yampolovka de la République Populaire de Donetsk, ainsi que de la foresterie soré Les pertes ennemies par jour dans cette direction s'élevaient à jusqu'à 70 militaires tués et blessés, deux véhicules de combat blindés et quatre systèmes d'artillerie fabriqués par les États-Unis M777. Dans la direction de Donetsk, les unités du groupe de troupes sud au cours d'opérations offensives ont pris des lignes et des positions plus avantageuses. Dans la zone de la colonie de Konstantinovka de la République populaire de Donetsk, un entrepôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit. Au cours de la journée, plus de 40 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, de grade MLRS, une monture d'artillerie automotrice M-109 Paladin de fabrication américaine, deux obusiers d'Evingia-5B, ainsi qu'un radar de contre-batterie ont été détruits dans ce sens fabriqués aux USA TPQ-50. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, des unités du groupe de troupes Vostok, poursuivant leurs opérations offensives, ont infligé des dégâts de feu à l'ennemi dans les zones des colonies de Vigledar de la République Populaire de Donetsk, Pavlovka et Levadne de la région de Zaporizhia. Les pertes au total de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à 60 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés et deux camionnettes. En outre, dans les zones des colonies du Glédar de la République Populaire de Donetsk, Chervono et Kansrovka, région de Zaporozhi, deux installations de stockage de carburant pour le matériel militaire et trois installations de stockage de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruites. Dans la direction de Kherson, trois obusiers des 20, un obusier automoteur Vosdika et deux radars de contre-batterie de fabrication américaine en TPQ-37 et en TPQ-50 ont été détruits dans le cadre d'un combat de contre-batterie. Toujours dans les zones des colonies de Dushani, Tokarovka, région de Kasson et Cherveno Grigorivka, région de Dnepropetrovsk, quatre entrepôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été touchés. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 83 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 119 districts par jour.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 8 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Kremneia, Zitlovka, Novokranyanka de la République Populaire de Lugansk, Nikolskoi de la République Populaire de Donetsk, Novoprokopovka et Doroznyanka de la région de Zaporozhye. Cette roquette des systèmes de lance-roquettes multiples Vilka, Uragan et Eymar ont été interceptées dans les zones des colonies de Kremneia dans la République Populaire de Lugansk, 8 Valerianovka dans la République Populaire de Donetsk vous dans la région de Zaporosi et Chaplinka dans la région de Kerson. En outre, un missile antiradar fabriqué par les états unis Armes a été abattu près du village de Kosto dans la région de Kerson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 379 avions, 204 hélicoptères, 2.956 véhicules aériens sans pilote, 402 systèmes de missiles antiaériens, 7.634 chars et autres véhicules blindés de combat, 990 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3921 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8180 unités de véhicules militaires spéciaux.